Comment on entraîne l'ensemble d'une génération Et c'est ça notre défi à tous. On va parler de transition énergétique, on va parler de, de limites planétaires, de perte de biodiversité, de problèmes de pollution, mais ça va bien au-delà. Je veux dire que, eh bien, euh, tous les aspects sociaux, disons le, le, disons, le, je dirais que le fonctionnement même de nos, de nos sociétés va être modifié en termes d'emploi, en termes de bassin d'emploi. Les aspects économiques sont bien là. Cette transition, elle est vraiment, je dirais, socio-écologique, elle est très large et elle touche tout, elle touche vraiment tous les secteurs d'activité et je le crois franchement profondément tous les enseignements qui sont donnés, il n'y a pas de secteur qui puisse se dire « la transition ce n'est pas mon affaire ».